J'ai décidé de, de proposer un, un nouveau modèle de société à, à nos concitoyens. C'est la politique en fait, mais la politique avec un grand P. J'ai donc décidé d'être candidat à, à la primaire présidentielle citoyenne et d'aller jusqu'au bout du, du projet pour, pour faire passer des cités collectives et arrêter d'avoir un monde qui fonctionne que pour quelques personnes. En fait, je suis un simple entrepreneur hein, vétérinaire, c'est pour ça que j'ai mon stéthoscope. Hein. Le projet a été de, de changer la société, de proposer un modèle de différentes sociétés. Donc, Pour cela, j'ai écrit trois livres donc de façon à, à expliquer à nos concitoyens bah, comment on pourrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait faire. et Cette action de changer la société passe par une action politique et c'est là que j'ai rencontré les, les organisateurs de laprimaire.org, qui est un outil qui a été mis en place sur Internet, sur laquelle j'ai candidé, daté en tant que, en tant que citoyen. J'ai décidé d'essayer de construire une équipe présidentielle pour être présent en 2017 euh, aux élections de, de présidentielle et de députation atteint l'objectif d'écrire mes trois livres, dont le dernier a été publié il y a à peu près trois semaines. Ben, les gens qui lisent euh, réagissent très bien. Euh, les gens avec lesquels j'échange, euh, les... avec lesquels je parle des propositions euh, trouvent ça très intéressant. Beaucoup euh, souhaitent que le projet avance. Donc je leur dis c'est pas mon projet. <rire> c'est un projet collectif. Donc euh, si je réussis, ils en seront mieux eux, eux aussi. Donc il faut qu'ils participent. La primaire.org, c'est un résultat qui permet d'avoir une visibilité. Et je viens d'être qualifié pour la seconde phase avec 16 heures autre candidat sur les, sur les 180. J'ai envie de participer à la libération de nombreux esclaves dans notre société. C'est aussi ce qui m'anime, c'est que j'ai toujours aimé relever des défis. Moi j'ai une devise, c'est de me dire euh, euh, je ne reprocherai jamais à quelqu'un, Donc c'est ce que j'ai dit à mes enfants, hein, je ne vous reprocherai jamais d'échouer, mais je vous reprocherai de ne pas avoir mis les moyens, tous les moyens que vous pouviez pour réussir, dans le respect des autres. Je ne veux pas être complice de ce qui se passe. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un vol des générations, euh, des jeunes générations et des générations futures euh, puisqu'en fait, euh, bah, le monde, on est en train de le détruire. On détruit la planète en politique, en économie, en justice, en, en, en éducation, en, en écologie. Tous, tous ces domaines-là sont, sont malades. Tout me révolte. Je n'accepte pas la, la, toutes les décisions politiques tout, tout, comme, on est, comme on est mené. J'ai vraiment l'impression que nous... Nos politiques euh, dirigent un bateau sans avoir de cap. Voilà, ils naviguent à vue et il n'y a, a, a, a, a aucune visibilité. Donc, à partir de là, euh, dans, dans une entreprise, puisque je suis issu de la petite entreprise, dans une entreprise, si on n'a pas de visibilité, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait On se plante. Il y a l'inconscience des dirigeants, mais aussi il y a la. Euh, bah, je dirais, les, les, les, les, les, les, tous, tous les citoyens qui sont. Enfin, une grande partie des citoyens qui sont, qui sont passifs. Ce que je trouve le pire, c'est qu'on est dans un pays riche où on a tout pour être heureux et les gens se plaignent. Et notamment, on est le pays le plus gros consommateur d'antidépresseurs du monde. Donc quand on voyage un petit peu euh, dans des pays pauvres, on se dit, mais il euh, y a un problème, pourquoi quoi Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise dans notre société. Donc euh, à un moment donné, ben, qu'est-ce qu'on attend pour changer Alors qu'en fait, actuellement, les gens ne s'intéressent pas à la politique, parce qu'en fait, quand euh, les gens commencent à évoquer un, jeu, un sujet de société, ça passe toujours mal, parce qu'on parle de problème, ça leur, euh, ça leur fait peur. Et donc, euh, ils veulent les occulter. Quoi. Parler d'un problème sans, sans avoir de solution, c'est déprimant. Je me suis aperçu que beaucoup de personnes en fait, ne comprennent pas les problèmes parce qu'ils ne comprennent pas les mots. Quand on en entend parler de, de spécialistes à la télé, c'est toujours avec des mots compliqués. Et les gens préfèrent se dire, bah, on va aller regarder le foot, la Star Academy. Et d'ailleurs, quand on écoute les médias, les grands médias télévisés, c'est que des problèmes. Et quand j'ai sorti mon premier livre, je m'étais dit, mais punaise ils vont m'inviter sur le plateau télé, quoi. Ils, parlent, ils, ils arrêtent pas de parler de, de problèmes, on peut-être parler de solutions. <rire> non, ça marche pas comme ça. Je trouve que la France est dans le désordre complet. Donc c'est ce qui m'a inspiré. En fait c'est un projet de société, il y a plein d'idées. Si je me suis engagé comme ça sur, la, sur la, cette candidature, c'est que c'est une vision globale. Quand, quand, en tant que veto, quand je soigne des animaux, je touche aussi bien la radiologie que la chirurgie que la médecine. Donc il faut faire une synthèse de tout ça. Quand je suis aussi entrepreneur dans le bâtiment. Quand on fait du bâtiment, il y a les plans, mais il y a aussi le, la maçonnerie, le, enfin les, les cloisons, le carrelage, etc. Il faut, il faut tout, tout concevoir. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, dans, dans l'emploi, c'est comment on crée les conditions pour que ce soit du donnant-donnant, que l'employé soit autant content que l'employeur. Et à partir du moment où on, on remet ça en place, bah c'est fondamental. Disons que si tu veux le, expli, expliquer qu'une qu partie du problème, il euh, y a une interférence entre tout c'est que, que pour qu'on donne le, le, le, le, enfin, on résorbe le, le chômage il faut que les gens n'aient pas à côté un terrain à ne pas travailler si on remet les gens au travail mais dans des bonnes conditions et non pas en les exploitant à ce moment-là, on va changer les choses. On peut avoir un équilibre entre tout le monde. Et d'ailleurs, moi, je, moi, j'ai rien contre les riches, hein, au contraire. C'est qu'en qu en fait, souvent, on oppose dans, dans les sociétés, les, les partis, les, les riches, les pauvres, etc. Bon, moi, je dis, il faut de tous. C'est qu'à un moment donné, plus il y a de riches, quelque part, moins, moins il y a de pauvres. Le truc, c'est que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres, de plus en plus pauvres. Donc, à un moment, à un moment donné, euh, ben, remettons des riches moins riches et des pauvres moins pauvres. Et à partir de là on rétablit un équilibre. Et c'est d'ailleurs pour ça que, si je veux passer à l'acte aussi, c'est ça. C'est qu'en en, en France, on peut, on peut relever beaucoup, beaucoup de choses en, en libérant l'esprit d'entreprise. Et l'esprit d'entreprise ne veut pas dire du tout euh, l'esprit le, du capitalisme à exploiter les gens, c'est pas du tout ça. On s'aperçoit quand même qu'il y, y a des gens qui bougent quand même. Mais, mais euh, on, on est divisé en fait. On est divisé, on ne le sait pas. On, et justement, maintenant, Internet permet de mettre en, en réseau ces gens qui, qui veulent bouger. Et donc, euh, si on est nombreux à bouger, euh, à ce moment-là, on va changer les choses. Et si on fait une révolution sociale pacifique maintenant grâce à Internet, on peut être écouté dans le monde entier et changer la, la planète. Mon initiative, bah, c'est d'abord d'avoir de, écrit des, des livres pour euh, essayer de faire euh, prendre conscience aux gens de ce qui se passe dans, dans le monde, en faisant une analyse médicale de à tous les maux de nos sociétés et euh, pour essayer d'aller de, vers, vers des solutions. Je suis vétérinaire, donc un, ce sont des livres médicaux. Le premier livre, c'est le, le chapitre 1, s'appelle « Le surfant, donc droit d'iceberg ou changer de cap ». Ça, c'est le, le nom des, des livres. Le premier s'appelle « La prise de conscience de la serfanite par le peuple et les dirigeants ». Le serfan, enfin, ça a plusieurs sens, dont un sens d'un pays imaginaire qui est atteint d'une maladie qui est la serfanite. Donc pharynx, pharyngite, euh, euh, branche, bronchite, serpent, serfanite. Donc le, le premier analyse donc toutes les causes, la pathogénie, comment on en est arrivé à, à, à tous les mots tous les de la société, en expliquant de façon simple tous les mots qu'on entend au quotidien. C'est-à-dire euh, euh, l'atomisation des partis politiques, le financement des partis politiques, pourquoi le vote blanc n'est pas reconnu, euh, les, la fusion, la délocalisation, les retraites euh, euh, par répartition, capitalisation, les paradis fiscaux, Enfin tous ces mots-là sont expliqués en langage simple. C'est une démarche médicale comme en fait j'ai fait avec mes, avec mes clients quand j'ai des animaux puisque je suis vétérinaire de, de formation quand je soigne des animaux ben j'explique aux personnes, aux clients ce qu'a l'animal avec des mots qui correspondent aussi au langage qu'ils peuvent comprendre si je parle avec un médecin je vais utiliser des termes techniques si j'ai un ouvrier ben il va pas les comprendre donc on va pas se comprendre donc je vais utiliser des termes plus simples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 Il y a le site du livre qui est serfan.fr. Il y a aussi un mouvement que j'ai initié, puisque dans le, dans le livre, les citoyens créent le mouvement des transmetteurs réunis serfanés. Et mon côté pragmatique m'a fait initier le mouvement des transmetteurs réunis français. Ces réunions, l'objectif, c'est de transmettre de façon horizontale tout un tas d'idées novatrices pour changer la société. Et donc, dans ces réunions, j'invite essentiellement des, des lecteurs donc, euh, comme on a tous la même base de, de compréhension de la, la société, ce sont des réunions où on parlait de solutions et non pas de problèmes. Puisque les problèmes, les gens les avaient compris avant. Donc, euh, quand, quand je fais des, des réunions avec des lecteurs, ils ont lu. Donc les problèmes, on est tous sur une même base. S'ils ne sont pas d'accord, on va pouvoir euh, en discuter. Mais c'est positif, parce que derrière, on va pouvoir parler de solutions. Et ça, ça, me, ça permet souvent, en interrogeant les gens, par des, des questions successives, de les amener à trouver les solutions que j'ai trouvé par moi-même ou alors que j'ai constaté dans d'autres pays en voyageant, parce que je n'ai pas tout inventé, hein. il y a plein de choses qui, qui existent. Moi, j'ai fait simplement une synthèse d'idées et, et d'analyses et tout. Moi, je découvre plein plein de gens, il y a, ple il y a plein de mouvements, mouvements euh, de gens qui travaillent dans leur coin, souvent c'est des petits groupes, et, et l'idée c'est com comment on fédère tous ces gens-là. Et c'est pour ça que si je souhaite accéder dans, à un gouvernement, c'est l'objectif par la première Porg, c'est justement toutes ces initiatives qui existent sur le terrain, mais qui ne sont pas... Euh, encouragés euh, parce que ne sont même pas regardés par les, les gens qui nous gouvernent, euh, bah l'idée serait de les développer. Pour écrire le, écrire, écrire le livre, euh, euh, quand on a une, une idée à deux heures du matin, bah, il faut l'écrire, sinon on dort pas. Donc, euh, et après, il faut aller au boulot, donc ça c'est déjà difficile. L'édition, donc euh, bah, trouver un éditeur. Quand vous n'êtes pas connu, tout, tout est compliqué. En fait, il y a plein de gens qui agissent à l'échelon individuel. Ces gens-là, bah, ils ont une portée d'action qui est à un moment donné limitée. On est élevé dans une société où on nous fait peur. Et entreprendre, bah, c'est aller vers l'inconnu. Et donc pour certains, bah, c'est passionnant, et pour d'autres, bah, c'est... C'est l'inconnu donc il ne faut surtout pas bouger. Ce qui est bien, c'est que maintenant avec internet on peut avoir plein d'informations, on peut, on peut trouver des gens et, et, et essayer de, de prendre. d'aller trouver l'expérience dans d'autres personnes, en fait de partager les expériences. Parce que si on veut passer à l'acte, ben, ça permet d'éviter de, d'avoir des, des échecs. Et quand on a des échecs, il ben, y a beaucoup de gens qui abandonnent parce que ben, c'est trop dur. Quoi. Si on, on peut travailler d'une façon collective, et en, en ayant des expériences et en partageant avec d'autres, ben, ça permet de réussir les projets. Mmh. Ben, ça fait des années en fait que, que je m'intéresse à tout, tout ce qui se passe autour de moi. Euh, je suis plutôt quelqu'un d'hyperactif. Euh, J'étais ben, vétérinaire, donc, euh, Très, très occupé dans, dans mon activité. Puis j'ai toujours eu des activités extra-professionnelles, donc euh, d'autres euh, activités d'entrepreneur, également des activités dans le sport, dans des mouvements citoyens. Et il y a, il y a quelques années, à l'occasion d'une révision du, du plan local d'urbanisme dans ma ville, bah, je me suis intéressé de plus près à, à ce qui se passait. Et j'ai vu qu'en tant que citoyen, bah, on n'était pas les bienvenus quand on commençait à regarder de près euh, ce qui se faisait. <rire> Et donc, j'ai commencé à analyser un petit peu les, les, euh, bah, les, les actions des, des, des hommes politiques. J'ai voulu faire des propositions en me disant, bah, il y a des choses à changer, changé, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans les entreprises. Et puis, en fait, je me suis aperçu qu'ils bah, qu ne pourraient pas comprendre et qu'il faudrait faire euh, des changements. Quoi. Et moi, personnellement, je me sentais esclave d'un système où euh, en fait, je bossais de plus en plus et je payais de plus en plus et je m'apercevais que bah, je ne vivais plus. Quoi. Et donc, je me suis libéré de ce système en vendant les parts de mon entreprise, de ma clinique vétérinaire que j'avais créée il y, a, il y a 25 ans, notamment entre autres pour financer mes, mes livres. Quand j'ai commencé à écrire les livres, ça a été, euh, euh, ça a été dur, puisque le premier, je l'ai écrit la nuit et, et les jours fériés, pendant que je travaillais le jour à la clinique. Et donc, euh, plus d'une fois, je me suis dit, mais Jean-Marc, arrête tout ça, ça sert à... Et puis en plus, l'entourage, c'était pareil, quoi. <rire>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 le, les gens que, que, que j'ai rencontrés, puisqu'on a failli faire une liste en, en PACA avec, suite au premier livre en cinq semaines pour les, pour les régionales, hors des partis politiques. Donc il y a des gens qui ont entendu parler de la primaire, qui m'en ont parlé, qui m'ont dit bah, « Jean-Marc, tu as des idées, tu devrais candidater ». Et, et c'est comme ça que j'ai candidaté, puisqu'en fait la primaire c'est un outil qui a été mis au service de citoyens qui ont des idées pour essayer de, de, de les faire entendre. Et personnellement, j'avais des idées, mais je ne savais pas comment les faire entendre. Ça, ça, ça, ça s'est bien trouvé, quoi. Et, et je suis pas le seul, puisqu'il y a d'autres candidats euh, de, de, de, de, de, de, qui sont dans la même démarche. Et maintenant, ben, on est dans la phase développement collectif. Donc première phase, ça a été la, ça a été la primaire, ça a été le mouvement que j'ai initié. Maintenant, il y a un travail énorme, quoi. Donc, euh, donc ensuite, là, on, on rentre dans le, dans le collectif avec les, avec les candidats dans la deuxième phase, où euh, on va pouvoir ben, diffuser un peu. C'est là qu'on va vraiment voir le. Euh, bah, l'impact que, que ça peut avoir. Puis maintenant bah, il faut que ça, ça se démultiplie puisque dans 10 mois en fait l'objectif c'est <rire> de prendre le pouvoir en 2017. Quand on parle de solutions, ça change tout. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à parler de solutions. En fait, il y a plein de projets à faire. J'ai des idées d'entreprises où on, on pourrait, grâce à Internet, essayer peut-être de faire des sites où, où on pourrait, euh, sur un sujet comme ça, partager les expériences des uns et des autres. Qu'on peut trouver un équilibre entre, entre travailler moins et travailler mieux. C'est tout l'objectif de, de, de, de ce que j'écris et de ce que je souhaite faire. Parce qu'on peut vraiment simplifier beaucoup de choses. Et là, on sera en harmonie. C'est le seul but de, que je recherche, quoi.